pas pas, vous avez bien ou quoi 30 décembre, est-ce qu'il y a une meilleure date que le 30 décembre pour faire une vidéo récap 2022 Alors je te vois venir jean Masturbin. bah oui j'ai un 31 décembre. Ouais bah faut au moins que je laisse un petit peu de temps à Mathéo pour monter celle-ci, sachant en plus qu'il n'aura que 24 heures. Monteur en grève, voilà, tu, tu as le droit d'exprimer de, ton mécontentement en faisant un joli montage horrible de ma gueule, je ne t'en voudrais pas, mais ça nous permet du coup de discuter un petit peu. De cette année, on est dans un monde qui va vite, et dans un monde qui va vite, on prend le truc, on le consomme, on passe à la prochaine, et on se rend pas compte de ce qui a été accompli ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc faire une petite Vidéo, on va d'abord voir ce qui a été fait sur la chaîne, d'accord, donc que ce soit YouTube, Twitch, sur mes réseaux global on va dire. Et ensuite, on va faire analyse réseau par réseau, YouTube, Twitch notamment, parce qu'on euh, pas rien à analyser sur Insta, je m'en bon, bats les couilles, je pose juste ma sale gueule quoi. Et ensuite, on va parler de l'avenir. Et dans les différents analyses réseau par réseau, comme d'habitude, vous aurez la ribambelle de statistiques, combien j'ai gagné, qu'est-ce que ça a représenté, meilleure année que l'année dernière ou pas. Ça va être l'occasion d'analyser, de discuter. Et puis vous également en commentaire, vous pouvez me donner votre avis sur euh, la direction que j'ai prise, s'il y a certaines choses qui vous ont plu, certaines qui vous ont moins plu, c'est possible aussi, y a pas que du positif. Mais en tout en tout cas, moi, je suis fier et content de cette année 2022. Donc, on va la voir. On commence d'abord par la retracer de manière chronologique avant de passer réseau par réseau. C'est parti. On commence l'année 2022, l'année dernière en janvier, j'ai eu la chance de faire deux voyages assez marquants en début d'année, je suis allé en Ukraine, voilà, donc ça a donné un des vlogs les plus forts de ma chaîne, j'ai trouvé, J'y suis allé vers le 20 janvier, un mois avant la guerre et ça a été une très belle expérience de voir un petit peu la ville de Kiev, de rencontrer les Ukrainiens, de voir l'ambiance sur place alors que juste à côté se tramait un événement très difficile et qui a marqué un petit peu bah, le monde en 2022 tout simplement, donc c'est reste un des vlogs les plus forts que j'ai pu faire, j'ai pu filmer des images, voir des gens vivre des trucs très forts, en parlant de vivre des trucs Très fort. Trois semaines après, je suis allé au Maroc. Je suis allé au Maroc pour la première fois depuis 10 ans. Ça a été l'occasion pour moi de retourner un petit peu au pays, revoir de la famille, voir des tentes, euh, un petit peu être dans l'ambiance, retourner quelque part où je n'étais pas. Tiens, je suis franco-marocain. Pendant quelques années, je suis pas allé au Maroc. Le fait de pouvoir y retourner, vous, vous doutez bien, c'est quelque chose de fort pour moi et ça a également donné un vlog que j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, en plus, ces deux, deux. Je crois parmi tous les vlogs que j'ai sortis cette année, Ces deux-là ont particulièrement bien marché. Donc, euh, très content. J'ai l'impression que ça vous a bien plu et ça, ça me fait chaud au cœur. Donc, voilà pour ces deux voyages. Maintenant, on va parler de concept. Le 2022, ça a également été l'occasion pour moi de lancer un concept très cool que vous avez apprécié qui a été mis légèrement en stand-by depuis cet été mais qui va revenir en 2023, c'est les villes de France. Les villes de France qui me permet justement de pouvoir cumuler ma passion pour le voyage tout en le faisant avec un autre créateur de contenu dans sa ville de cœur et ça c'est très très cool parce que ça permet de visiter la ville autrement au lieu de la faire d'un point de vue purement historique, purement tu sais un petit peu j'allais dire un petit peu chiant ou un petit peu scolaire. Là, on le fait en marchant à la cool, en discutant et ça a donné un format vraiment top. Je remercie tous ceux qui ont accepté, notamment Bousy qui a accepté de faire le premier épisode alors même que le il n'y a pas d'exemple en général, tu sais t'arrives bien on va faire ce concept là mais j'ai rien à te montrer pour te montrer à quoi ça ressemble c'est pas facile et lui il a accepté directement donc grosse dédicace à lui puis ensuite on a fait Angers avec Rascamastu, Tours, Avignon La Rochelle c'est vraiment top en plus même statistiquement si on a envie de parler c'est un des concepts qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne que j'ai lancé comme ça de manière un petit peu cool et qui a vraiment euh, été bien bien pris par vous donc euh, trop cool très content les villes de France ça revient euh, en janvier j'aurais aimé le faire euh, en décembre à Strasbourg pour le, le clin d'œil marché de Noël tant pis mais ça reviendra je pense en janvier je crois qu'il faut que je retourne le message je mets Toulouse avec Gilles C. Voilà. Ça Permet de revenir en léger. Ensuite, chronologiquement, un des autres trucs que j'ai fait cette année, et ça, ça a été la première fois que je l'ai fait, et notamment la première fois que je l'ai fait depuis que je fais l'émission, c'est qu'on est allé à Berlin pour faire Zach en roue avec Niski. Alors, c'est vrai que ça passe un petit peu au travers parce qu'on se rend pas compte, mais faut quand même se dire qu'on est allé avec Alex, qu'on a un petit peu ramené une régie mobile, qu'on est allé jusqu'à Berlin et qu'on a pu faire un joueur pro euh, de League of Legends, donc euh, super cool. C'était la première fois que Zach en roue on va dire, s'exportait, quittait la ville pour aller faire à l'extérieur. En plus, c'est super bien passé. L'émission était top. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais moi je trouve que c'était vraiment une bonne chose et puis ça, ça sera un peu un préambule d'un truc qu'on a fait quelques mois plus tard quoi. À cette période on peut également parler le match des héros voilà le match des héros avec Domingo j'ai pu, euh, merci PA, PA quel frère j'ai pu avoir euh, l'immense chance de jouer au Groupama Stadium pour une performance footballistique absolument ridicule mais bon je suis fan de l'OL, je suis né, je suis lyonnais, j'ai vécu ici toute ma vie donc jouer dans le club, enfin dans le club euh, au stade du club de, mon club de cœur, c'est toujours un grand honneur et c'était vraiment la folie quelle que soit la qualité de cette performance Footballistique horrible. J'en garde des souvenirs euh, à vie, d'accord le... En plus, il y avait du monde au stade, c'était assez cool. Donc, euh, vraiment top. Merci Domingo et euh, vive cette opportunité qui était géniale. Également, euh, cette année, on a pu couvrir Roland Garros. Donc, on a couvert Roland Garros pour les, euh, les réseaux de Prime Vidéo J'en ai fait un vlog, c'était vraiment super. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime bien le tennis. Je l'ai beaucoup suivi, surtout quand j'étais jeune. Après, je l'avais un peu lâché, mais toujours je connaissais tout ça, machin. Et le fait de me réintéresser au tennis le temps d'une semaine pour Roland Garros et même derrière, ça m'a permis de reprendre mon intérêt pour le tennis, c'était top. Donc, euh, vraiment très, très belle expérience. Petit vlog Roland Garros et c'était une très belle semaine, très beau tournoi, dédicace à Prime Vidéo parce que j'ai vraiment kiffé le faire. En plus, il faisait beau, j'ai pu voir des bons joueurs, des beaux matchs. Non, franchement, Roland Garros 10 sur 10, c'était super. Arrive un des grands arcs que nous avons fait également sur la chaîne cette année, c'est l'arc Corée du Sud. Donc on est allé en Corée du Sud pendant deux semaines avec ma femme. C'était vraiment super. J'ai pu vous balancer plein de vlogs, plein d'histoires, plein de bails. C'était trop cool. Malheureusement, une période entachée de pertes de bagages comme tout le monde, enfin beaucoup de monde a vécu ça début juillet. Bah je l'ai vécu également, du coup, ça a fait que j'ai pas pu stream comme je voulais j'ai pu que streamer elle ce qui était déjà très bien de pouvoir streamer elle dans séoul se balader tout ça machin faire un peu le bandeur de corée du sud mais ça a un petit peu on va dire altéré euh, la qualité de notre voyage j'aurais aimé rester quasiment un mois un mois et demi au final on est resté que deux semaines mais bon deux semaines c'était déjà très bien ça donnait plein de petites vidéos c'est cool j'espère que vous avez apprécié moi c'était top et puis bon euh, sortir des petits vlogs faire des petits bails comme ça c'est toujours avec le plus grand des sourires que je le fais on parle olympique lyonnais on parle rêve allez de retour pour l'olympique lyonnais et les rêves j'ai également eu la chance de créer une pour présenter le troisième maillot de l'Olympique Lyonnais que nous avons présenté en live avec des joueurs notamment Malo Gusto, Maxence Cacré, Wilou également. On a En gros on nous a donné un budget, on nous a dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça, on a dit oui et on a tout monté en autoprod donc j'avais monté de quoi faire une régie ici même en investissant bah, notamment pour pouvoir faire loop et pour pouvoir produire mes propres émissions et ça a donné quelque chose je trouve d'assez réussi, un résultat final très sympa, une communication réussie également, je trouve de mon côté que ça a été cool, peut-être pas parfait sans doute encore des améliorations à apporter mais pour une première il y avait beaucoup de pression, ça a été fait au hit, mais vu, on va dire, les conditions dans lesquelles on a évolué, je suis vraiment très content de la chose. Alors en plus, attendez, il y a un petit flow quand même de pouvoir montrer ça. Voilà, mon gars Maxence Cacré qui m'a ramené un petit maillot dédicacé, ça fait plaisir, voilà. Donc très cool. Bon, j'avoue, je l'ai pas encore encadré. À la place, j'ai encore Youssoufa Moukoko, maillot sévi, alors qu'il n'a jamais joué au Sevi juste parce qu'il m'avait marqué 50 buts par saison sur Football Manager. Oui, oui, non, mais il faut y'a a rien à faire avec moi. Ensuite, petite dédicace, on est retourné à Los Angeles le temps d'un week-end pour aller tester Modern Warfare 2. Ça m'a permis de pouvoir refaire un peu de Call of Duty sur ma chaîne. L'une des rares fois où on a fait du Call of Duty sur ma chaîne cette année, on va en discuter sur la partie YouTube de ça. C'est toujours plaisant de revoir les copains, de revoir Skyros, de revoir Gotha, jouer un peu au jeu. Donc ça, c'était top et ça me permet de mettre le préambule sur l'arc USA. et oui, Zach en roue libre et aller aux États-Unis. On s'est exporté là-bas et on a fait plein de contenu. On a fait des Zach en roue libre, on a fait des vlogs avec Joël également, on a fait des petites vidéos dégustation, des petits concepts. Franchement, je vais pas mentir, c'est des concepts faciles à. Faire un peu bidon, mais c'était vraiment un truc de ouf, vous avez grave suivi la chose, c'était bien et on a pu faire euh, des créateurs de contenu de prestige, un petit peu de renom, on a pu faire Temper, euh, des créateurs de face Ludwig, un des plus gros streamers du monde, euh, Crime 6 voilà Crime 6 vous connaissez, joueur Pro Call of Duty, enfin Hector, le patron d'optique. Alors peut-être que le concept on va dire euh, de en Angoulib USA, c'est-à-dire aller faire des créateurs de contenu américains présentés en français, bah, il a encore à améliorer, il a peut-être pas eu le suivi le plus gros, hein. on va dire que ça a eu un petit succès correct, c'est pas un bide non plus, mais c'est pas non plus la plus grande des réussites, mais moi, pour le prestige, je suis très heureux de l'avoir fait. Alors, en plus, derrière, on a pu faire des vlogs, des idées ça. Donc, niveau contenu, ça a été deux semaines très carrées avec mon équipe. Encore une fois, on a ramené notre propre prod. On a acheté des mallettes, des trucs cool. Cette fois, on n'a pas fait la même erreur que la Corée du Sud. On avait des valises. Cette fois, on avait vraiment du matériel pro pour tout déplacer. Et dites-vous que pour un projet où ça nous a demandé deux semaines avec toute mon équipe entre Dallas et Los Angeles, bah, il y a eu aucun souci. Au global, tout a été bien fait. Donc, euh, très content de cette petite arc USA. Et on, on répétera peut-être un petit peu l'expérience en 2023. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques mois. Enfin, on arrive à la fin d'année et là, fin d'année, c'est trois bangers pour moi, une énorme dinguerie. Zakharoulib, Karim Benzema. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir Karim Benzema dans Zakharoulib. On est allé à Madrid pour le produire. Euh, C'était vraiment super cool, un vrai honneur. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis l'été. Euh, l'été, j'étais allé voir quelqu'un de son entourage. Je lui dis, ben bah, écoute, est-ce que ça serait cool Et puis, au final, on discute, on discute, on discute, et à la fin, euh, ça se fait. Je vous cache pas, je tremblais euh, de, de, de vouloir vous en parler. Je n'en pouvais plus de pas pouvoir vous en parler, de pas pouvoir discuter de ça. Et euh, très heureux d'avoir pu le faire. Ça s'est super bien passé, que ce soit techniquement ou même dans l'émission et tout, c'était top, Karim a joué le jeu, on a pu également faire des vlogs, j'ai pu voir vos retours notamment sur les commentaires des, des différentes vidéos qui couvraient l'événement et puis bon ça a été de la grosse fierté pour vous tous mais également sur l'annonce, franchement j'avoue l'annonce on a travaillé, Thomas il a fait quelque chose d'assez fatos et... je me rappellerai les frissons que j'avais quand l'annonce était diffusée pendant les accords libres d'Omar da Fonseca, j'étais extrêmement content donc vraiment la folie et sans doute bah, bien évidemment le accords le plus prestigieux que j'ai pu faire. France-Espagne, ah, eh oui France-Espagne, France-Espagne, trois semaines de préparation, on a Vécu un truc de groupe très très fort avec PA, avec Amine, avec PFU, Tias et tout. On a vraiment eu une expérience de fou. C'était la folie. Dédicace à tous ceux qui sont venus au stade ou qui ont soutenu En ligne, C'était vraiment une bête d'expérience. En plus, euh, voilà, hein, j'ai mon petit tacle qui a fait le tour d'internet. Ça fait très plaisir. Je joue 20 minutes, je touche 4 ballons et j'ai une action. C'est euh, la chose qu'on aime. Et enfin, pour terminer ces derniers temps, et alors pff, là, France-Maroc. Voilà. Donc France-Maroc. Euh, le, le, le, le, ma le match se joue le mercredi, lundi soir. Euh, tiens, t'as des places, Zach. Tu peux y aller. Ah, et bah écoute, on y va. Et c'était une bête expérience peut-être euh, un des matchs qui m'a procuré le plus d'émotions bon, en même temps c'est pas l'Olympique lyonnais qui m'a procuré beaucoup d'émotions en 2022 niveau footballistique hein n'est ce pas mais euh, ouais c'était vraiment la folie hein. je suis franco-marocain on en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo et le fait d'avoir pu aller couvrir le match euh, enfin le voir le couvrir et le vivre en vrai bah, c'était une expérience de zinzin alors en plus on a fait un live IRL juste avant autour du stade qui a très bien fonctionné qui était très cool au global pas prévu du tout mais un bête de truc. voilà pour mon année 2022 niveau ce que j'ai fait ce qui a été fait pff, autant vous dire que c'est très euh, hein il y a quand même beaucoup de choses hein Arc Corée du Sud, USA, Benzema, Niski à Berlin, euh, France-Espagne, euh, France-Maroc, troisième euh, maillot, Peut-être la plus grosse année en termes d'activité et, et de, de diversité de choses qu'on a, qu a fait. Vraiment, c'était vraiment super. Ça n'a pas toujours été, été très facile, je vous cache pas. Ça, ça a été un rythme très élevé. Je dirais pas que je suis passé pas loin du burn-out, hein, mais c'est pas toujours ultra, ultra, ultra simple d'assumer un tel rythme. Mais après, encore une fois, je reste un privilégié. Hein, on est très chanceux de pouvoir faire ça. Et euh, le, tout ça, ça tient essentiellement grâce à votre soutien, comme d'habitude, les gars. Franchement, moi, je vais pas vous cacher, si euh, s'il n'y avait pas votre soutien, si vous n'apportiez pas du suivi, de la vue et de la force dans ce genre de choses, bah ce serait très difficile à mettre en place. En fait, ce serait pas très difficile, ce serait impossible. Donc euh, franchement, merci à vous et j'espère que vous avez su apprécier euh, les différents contenus qu'on vous a filés cette année et la direction qui a été prise. Mais on va en discuter parce qu'on va commencer par YouTube. D'accord, allez, on va commencer par analyser mon année sur YouTube, ensuite l'année sur Twitch et enfin, euh, on parle de 2023. Let's go donc mon année 2022 sur YouTube, c'est jouer un truc assez fort que vous avez pu, euh, je, je, je pense, remarquer, euh, surtout pour les plus anciens, c'est que je n'ai pas fait de Call of Duty quasiment à part euh, quand j'ai été à LA pour y jouer. Et c'est un parti pris. C'est effectivement un parti pris de ne plus faire de Call of Duty. C'est important. On va en parler direct parce que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est genre, imagine j'ignore le fait que je fasse plus de code, Alors qu'il y en a qui me suivaient beaucoup pour ça, voire exclusivement pour ça. et Je le prends pas mal. Bah ça ferait un peu bizarre de pas le mentionner. Donc euh, effectivement plus de Call of Duty parce que je considère que j'ai réussi à sortir un peu de Call of Duty et à proposer des choses différentes, que ce soit des vlogs, des threads food, des concepts, des trucs des fois un peu plus réact. On a essayé plein de choses cette année et je, je, je trouvais ça dommage de retourner, de refaire un ou deux gros mois sur code où j'allume le jeu, je fais des commentaires et tout. Pas que ce soit nul, mais c'est pas du contenu que j'avais envie de faire encore une fois, c'est pas du contenu qui m'animait, c'est plus du contenu qui m'animait et puis même en soi je n'ai plus la flamme. C'est à dire que même Call of Duty MW2, j'ai bien aimé le jeu, voilà pour être tout à fait honnête. J'en ai fait un peu même en stream, mais j'ai très vite lâché le truc, maintenant on fait autre chose et je J'en suis pas plus mal, mais paradoxalement, tout en ayant lâché Call of Duty, donc il euh, y en aura plus vraiment sur la chaîne, il y en aura sur ma chaîne replay, peut-être de temps en temps en stream, avec euh, grand plaisir, mais sur ma chaîne YouTube principale. Sauf exception, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, hein, mais sauf exception, je pense pas spécialement revenir sur la formule. Eh hey les gars, regardez, je fais du 60 à 2 euh, sur une game, oh là là, j'ai trop de trucs à vous raconter. C'est voilà c'est plus quelque chose qui m'anime réellement pour être tout à fait honnête. Paradoxalement maintenant que je vous ai dit ça bah ça a été ma plus grosse année ever sur Youtube je crois et on va aller directement dans les chiffres on va pas bullshit plus longtemps voici les chiffres 19 millions et demi de vues 83 000 abonnés pris très content de ça j'ai beaucoup stagné quand je suis arrivé aux 400 000 entre les 400 et 500 000 ça a pris plusieurs vraiment du temps à passer ce palier et là paradoxalement cette année ça a vraiment repris une marche en avant en termes d'abonnés mais en termes de tout en fait franchement les vues ont été énorme. les revenus également je pense que ça a rapporté plus de revenus que l'année dernière voilà c'est vraiment très cool regardez là c'est 2022 vous savez quoi on fait 2021 hop 2021 et eh ben c'est un On passe de 13 à 19 millions de vues euh, de 46 à 82 000 abonnés prix et de 34 à 63 000 euros bon on peut on peut quand même 68 pardon on peut quand même dire que c'est une réussite c'est une réussite qui a été notamment portée et on le voit ici par Zakharolib hein. libre le fait d'avoir repris euh, sur ma chaîne ça a été euh, super important euh, pour la réussite de celle-ci bah, notamment Zachary libre Karim Benzema vous le voyez qui compte pour 5% de mes vues cette année euh, Million de vues, ma première vidéo à un million de vues sur YouTube. Oui, oui, je vous jure qu'en 7 ans, c'est ma première vidéo à un million de vues. Ensuite, Amixem, nécessairement, ça c'était un extrait de quand il avait parlé de la Redbox, les accords au Après, vraiment, cette année, on a fait une année de accords au Libre. elle était vraiment énorme. Mister V, JDG, JLC, là je les vois, PFUT, Sky Rose, Le V12, on a eu du monde et forcément, ça se ressent. Et par contre, à côté de ça, il y a plein de concepts aussi qui ont bien fonctionné. Regardez, on le voit ici, les villes de France, on en parlait un petit peu plus tôt. Alors, cette vidéo arrêt de la cigarette, je suis désolé, c'est YouTube, c'est pas moi. Je n'y suis pour c'est pas moi qui vous ai harcelé avec ça, elle est sortie début 2021, elle a eu un petit succès de prestige et ensuite en 2022, je sais pas ce qui s'est passé, elle a explosé. 410 000 vues, mais c'est n'importe quoi Voilà, regardez, c'est quoi euh, le délire. Donc regardez, gars, je vous disais, elle ne se pose pas spécialement marché elle faisait quand même des petites vues dans le temps, ce qui est pas mal. Et puis un jour, le robot YouTube, début septembre, il a dit, ah ouais, la tête de web ça va pas se passer comme ça Et hop là Et voilà, et elle prend encore des vues, enfin, c'est absolument délirant, je ne comprends rien de temps en temps à la magie de YouTube, mais euh, écoute, on va pas bouder, donc... Donc excusez moi pour euh, cette vidéo. Au global vous voyez plein de trucs de comme je vais dire dit regardez les villes de France et puis après derrière dans les villes de France il y a également plein de vidéos euh, un peu plus concept donc des storytelling donc euh, par exemple je, je raconte les plus gros dons de l'histoire de Twitch, des thread foot, euh, des vidéos concept où on discute, euh, des vidéos un peu react aussi donc euh, voilà franchement euh, c'était euh, une belle année beaucoup de vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues et au global de toute façon moi je suis content quand une vidéo fait 60, 70, 80 et des fois 100 000 plus ça veut dire que ça fonctionne bien donc euh, au global ça a été une très belle, euh, très belle euh, année pour moi euh, sur YouTube comme d'habitude analyser les sources de trafic, sources de trafic, fonctionnalités de navigation, donc fonctionnalités de navigation c'est l'accueil, les abonnements, tout ça machin, les suggestions de vidéos, tu sais, sur le côté là, quand vous regardez une vidéo, les recherches YouTube, les pages de la chaîne, donc ça c'est un million de vues seulement de gens qui sont venus directement sur la chaîne pour voir une vidéo, les autres fonctionnalités de YouTube, mais surtout moi je trouve ça vraiment assez intéressant, les fonctionnalités de navigation parce que quand on les dissèque, regardez euh, dans le détail ce que ça donne, l'onglet abonnement n'existe quasi plus, il ne sert plus à rien quasiment, alors 986 000 vues grâce à l'onglet abonnement, c'est bien, hein. un million de vues dans l'année, euh, c'est très bien. Mais 86% des vues sur mes vidéos. Quand ça vient des fonctionnalités de navigation, viennent de l'accueil. Donc, les gens qui se connectent et qui ont la truc qui leur est mis en avant, tu vois, la vidéo qui leur est mis en avant. Et c'est ouf, l'impact et la force que YouTube peut avoir. Vraiment, YouTube, c'est un truc de ouf. Ils peuvent décider de la vie ou de la mort de ta vidéo en la pochant plus, en la mettant plus en avant, des trucs comme ça. Vous l'avez vu sur la vidéo notamment cigarette. Et je trouve ça ouf. Après, pour ça, c'est l'algorithme, comme d'hab, qui décide avec des métriques des maths. Mais vous avez bien vu que l'algorithme, de temps en temps, il part en couille. Mais voilà. Donc, du coup, l'accueil, plus grand monde regarde via les abonnements. Après, c'est historique à regarder plus tard. Mais également, et tendance. Euh, très peu en tendance, apparemment, ça m'a rappelé que 7600 vues. Mais c'était cool, voilà. Donc, pour les sources de trafic, c'est toujours un peu un plaisir de voir comment ça se passe, la différence de, de, de, de durée moyenne de vue, tout ça, c'est toujours très intéressant. Situation géographique bon, 85% de francophones, 5% de belges, 2% de suisses, 1% de marocains, euh, 0,6% d'algériens. Bon, vous avez capté, euh, ça, c'est la provenance des vues. Je vous laisse regarder. En fait, moi, cette année, par contre, j'ai découvert un truc c'est euh, les provenances par ville. Il me semble pas que l'année dernière, c'était là, mais là, pour la première fois, je peux voir quelles villes m'ont rapporté le plus de vues. Alors, évidemment, Paris, c'est bah c'est un Parisien qui a le plus de monde en France Donc 2 400 000 vues Allez 350 000 on va dire Donc 12% de mes vues proviennent de Parisiens Mais et je suis très content Beaucoup de Lyonnais Donc beaucoup de Lyonnais qui m'ont regardé sur Youtube de près ou de loin Un demi-million de vues qui viennent de Lyon Bon étant Lyonnais et le répétant très souvent euh, Bah <rire> c'est franchement pas étonnant à la fin qu'il y ait beaucoup de Lyonnais qui me suivent Et c'est très cool c'est ma ville Et quand je me balade dans Lyon c'est toujours un grand bonheur d'être connu, reconnu par les Lyonnais C'est toujours un vrai plaisir donc dédicace à vous Et on le voit vous regardez plus ces vidéos que les Parisiens Mais moi Marseillais, attention les gens de Marseille, Bordeaux Lille, voilà, donc on est sur 1,4 à 1,2%. Et ensuite, voilà, ensuite il y a plein de villes. Casablanca, regardez, vous voyez ici, Villeurbad, Villeurbanne, scolé à Lyon, Angers, Montréal, Montpellier. Oh Montréal était quand même assez haut. agnières sur seine Toulon. agnières sur seine c'est là où il y a Webédia quasiment. Donc, ça a le valois pérenne, c'est juste à côté. Mais en tout cas, voilà, les Nice non, vous, Zach, vous, ça vous parle pas, quoi. Genre les mecs de Nice, ouais, bof, quoi. Genre, vous, ouais, en fait, les Clermont-Ferrand, vous en battez les couilles de moi, en fait. Hein. Bon, en même temps, votre ville, c'est de la merde. Donc du coup, franchement, je m'en fous que vous. Ne le prenez pas personnellement, c'est pour la bataille. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir regarder par ville. Comme d'habitude, âge du spectateur. Alors là, moi, je sais très bien que j'ai pas une commu de jeunes. Je le vois aux jeunes qui viennent devant Webedia pour essayer de voir Inox Tag et Michou. Moi, je passe devant eux, je suis le roi des randoms. Et tant mieux. Parce que franchement, j'avoue, j'ai traîné plus avec des créateurs de contenu cette année. Et quand ils sont beaucoup connus par les jeunes, oh ah, ah, laisse tomber. Moi, c'est essentiellement du 18-24 et du 25-34. Je le sais très bien. Et là, certains vont dire, mais non, c'est des gens, ils trichent sur leur âge. Non, non, non. non. Ça, c'est quelque chose qui se corrèle également avec ce qu'on rencontre dans la rue, avec les gens en stream, en sciant ça. C'est très rarement des gens de moins de 18 ans qui me suivent, mais y a pas de souci à ça. Genre, je ne taille pas ceux qui ont des, des commu plus jeunes, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Et donc voilà, 18-24, 25-34, après, bon, combien de personnes. Ça, ça fait quand même, apparemment, après ça, c'est si des gens qui ont pas menti, ça fait quand même, on va dire, un bon 12% de gens de plus de 35 ans qui me suivent. Et surtout, les gens de 55-64, eux, regardez, ils me regardent 12 minutes, quoi. C'est-à-dire que tout le monde me regarde entre 17 et 15 minutes, tu vois, ce qui est quand même un watch time très bon, porté aussi par au Libre, Mais alors, eux, euh, les moins de 17 ans, euh, 12 minutes et euh, les plus de 55, 12 minutes. Ils s'en battent les couilles de moi. Genre, ils, voient, ils tombent sur moi, ils sont là. Non, non, non Toi, toi, là, le, le jeune, tu, tu, tu, tu, tu n'es pas intéressant. C'est drôle, ça fait un point comment, entre les jeunes et les vieux, tu vois. Genre, du spectateur, bon, bah. <rire> 93% d'hommes, 7% de femmes, quand même. Coucou les femmes. Bon, je, je me doutais pas, quand même, que vous représentez 7% de mes vues. 7% de mes vues, ça va faire quand même plus d'un million, donc c'est quand même très propre. Bon, comme d'hab, les sources de revenus, voilà. YouTube Premium, YouTube estimé, état de l'abonnement. Et là, c'est toujours euh, passionnant à voir. 56% de mes vues viennent de gens qui ne sont pas abonnés. Alors bon, franchement, j'avoue qu'en 2022, le, le, le nombre d'abonnés ne veut plus rien dire parce que c'est tellement influencé par l'accueil, des choses comme ça. Des mecs à 50 000 abonnés peuvent avoir leurs vidéos qui sont plus mis en avant dans l'accueil que des mecs à un million. Et de toute façon, avec la vibe Fortnite qui est passée et tout, combien de YouTubeurs ont un million et demi d'abonnés et font 10 000 vues par vidéo Je les taille pas, d'ailleurs. Hein, c'est même pas une honte. Hein, chacun vit sa carrière d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais bon, le fait de voir que c'est toujours des gens qui sont pas abonnés ou que les gens n'ont plus le réflexe de le faire ou en tout cas moins, bah, je trouve ça très intéressant. Et euh, source de l'abonnement, enfin, pour finir, ça, c'est les gens qui sont, abonnés, euh, bon, voilà, ils se sont abonnés via la page de lecture via ma chaîne YouTube les recherches YouTube les fonctionnalités interactives mais on a également perdu des abonnés bah ouais logique c'est normal on... alors déjà il y a 3% de clones comptes clôturés donc 2700 comptes clôturés pour x ou y raison liste des abonnements aux chaînes donc abonnement à partir de la liste d'abonnement des gens se sont désabonnés via des listes après par le flux abonnement, ça c'est des gens ils m'ont vu leurs abonnements, ils ont fait je suis encore ce tocard et ils m'ont ils m'ont lâché et enfin l'accueil YouTube c'est pareil c'est des gens ils se sont dit attends mais je suis encore ce tocard et ils sont désabonnés bon oh, c'est pas très très grave il hein, y a pas de souci hein. j'ai changé de contenu donc c'est assez logique aussi en conséquence, des gens me suivent moins. Donc voilà pour les statistiques YouTube. Très belle année YouTube, j'ai pris que ma chaîne principale, mais il y a également la chaîne Zach. Je peux également noter la chaîne Loop, mais euh, voilà, c'était assez cool. Et Loop et les autres concepts, on va en parler. Dans la partie Twitch, c'est maintenant la partie Twitch, let's go baby Et voici les statistiques, les métriques. Euh, 1553 spectateurs de moyenne, 1105 heures, 1106 heures de stream, 111 000 nouveaux followers, 12 000 subs et à peu près 37 000 dollars de revenus. Très très bonne année sur Twitch, je suis très content euh, de cette année-là. On s'est vraiment dépassé, 1100 heures, ça fait quand même, euh, on va dire à peu près 3 heures de moyenne par jour, sans compter des fois les jours off. Sur le spectateur de moyenne, la gigabarre violette C'est Zachary Benzema. Et euh, Sinon c'est assez cool, les streams perso euh, marchent, Bien, en général, on fait des choses diversifiées. On peut parler de foot beaucoup. C'est vrai, peut-être un peu trop des fois, mais on a également joué à des jeux, on a fait des arcs, on a fait aussi de temps en temps un peu de react. On a fait euh, plein de trucs assez cool, même des fois juste du just chatting, des quiz, de la culture, des ci, et ça. Et c'est toujours un vrai plaisir d'avoir euh, un bon public sur Twitch qui est souvent là, des vrais habitués. Je me suis relancé sur Twitch depuis le 9 novembre 2020. Voilà, donc ça va faire un peu plus de deux ans que j'ai repris Twitch sérieusement. Et euh, comment je peux te dire que en deux ans de travail, je suis mécontent de ça quoi, Tu vois, genre, on a très bien réussi. Et un des trucs qui a bien fonctionné également sur ma chaîne, c'est les émissions. Donc c'est déjà très très grosse année que ce soit sur les invités sur euh, les tentatives sur les choses qu'on a pu avoir on a pu s'ouvrir au sport on a pu faire des émissions vraiment très cool les accordolip a bah, une vraie fanbase et ça ça me fait plaisir là. limite un jour je me dis j'ai envie de faire du merch tu vois mais qui va mettre un t-shirt avec écrit zaccordolip dessus <rire> bref tout ça pour dire que je suis assez content euh, de zaccordolip parce que ça a été une très grosse année dédicace à tous les invités qui ont accepté de venir qui ont joué le jeu qui se sont ouverts et je sais qu'il y a des gens ils ont l'habitude chaque semaine d'écouter zaccordolip et ça c'est un vrai plaisir donc euh, vraiment top et ça ça va continuer en 2023 un truc qui risque de moins continuer en 2023 ça va être alors Loop a très bien marché, très fier d'avoir pu monter une émission et en un an avoir fait quasi 40 épisodes. Cette année en plus là, là cette saison, ça a plus marché encore que la saison dernière. On a réussi à donner la parole à de plus en plus de créateurs de contenu qui ne sont pas présents partout, qu'on retrouve pas partout et ça c'est toujours un vrai plaisir. Pareil niveau audience, le seul truc en fait c'est que en 2023, et ça va pouvoir me permettre d'en parler, je vais déménager sur Paris pour des raisons pratiques, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais euh, du coup en fait si vous voulez je vais m'investir dans d'autres projets, des projets de jeux, des projets de quiz et aussi des projets un peu plus perso. Résultat en fait mes semaines vont être trop congestionnées. Et donc vu qu'elle va être trop congestionnée, je peux plus avoir deux émissions chaque semaine en plus des streams perso, en plus des vidéos parce que Loop c'est très très, en fait c'est vraiment chaud de tenir un talk show de deux heures parce que ça demande beaucoup de travail. J'ai une équipe avec moi qui m'aide beaucoup. D'ailleurs si j'ai pu autant travailler cette année faire autant de choses, c'est 100% grâce à eux parce qu'ils m'ont énormément aidé, ils m'ont permis de me faciliter. Donc dédicace à Jarod, à Hugo, à Alex, tous les gars avec qui je me suis entouré. On a fait des sales choses et c'est vraiment un plaisir. Sauf qu'à l'heure actuelle Loop, ça prend vraiment beaucoup trop de temps malheureusement. Donc ça va continuer. Je dis pas que ça s'arrête complet, mais ce sera plus chaque semaine, ce sera de manière plus événementielle. On fera des plateaux plus plaisir. En plus, vu que je serai à Paris, c'est plus facile pour moi de pouvoir inviter des gens, euh, tu de manière assez facile, de dégainer le SMS. Ouais, bon, où tu viens, t'as demandé moins organisation que quand on les faisait descendre à Lyon. Et donc voilà, ce sera de manière plus événementielle. Après, euh, de là, ils mettent une récurrence, je sais pas, une fois toutes les deux semaines, peut-être comme Zen, ou tout, tous les mois, c'est encore à voir. Parce que là, je vous dis, je suis dans mon installation à Paris. Quand je, quand je verrai, quand j'aurai mon rythme, j'aurai les idées plus claires et on pourra en, en discuter de manière plus prononcée. Donc voilà pour euh, l'année 2022 sur Twitch, bah également et pour 2023, bah il y a des choses qui arrivent. Alors pour 2023, un des premiers trucs sur lequel je suis en train de plancher, ça, ça sera pour fin janvier, je pense début février, je vais lancer un jeu. Donc je vais lancer un jeu sur Twitch que j'ai envie qu'il soit mensuel, d'accord Et c'est un jeu de quiz, de quiz orienté sport et pour commencer football avec aucun sponsor de paris sportifs. Déjà parce que <rire> coucou, je, je ne veux pas. <rire> on a pu faire cette erreur pas le passé, on la répétera pas. Et aussi parce que les sponsors de paris sportifs, c'est ce qui bloque les collaborations entre créateurs de contenu football. Donc par exemple, imaginons un créateur de contenu football sponsor par Unibet, ne peut pas aller dans une sponsor Winamax ou parions sport ou je ne sais quel truc de merde résultat ça crée des barrières ça évite aux gens de se réunir et tout c'est nul moi j'ai envie de faire une grande soirée de quiz foot avec un truc un peu animé bien présenté des questions fun mais dur aussi animé par moi et avoir dedans des youtubeurs comme des twitchers comme des journalistes comme des commentateurs qu'on réunisse un peu la sphère foot française au sein d'un jeu et d'une soirée de pouvoir un peu jouer ensemble et kiffer quoi donc ça c'est mon gros projet à venir pour les semaines là j'ai déjà une partie de mon casting et tout bref on est on est dessus on est en train de travailler et bien évidemment vous doutez bien j'ai dit quiz foot Foot, mais ça c'est un truc qu'on peut décliner après à l'infini. Quiz, euh, j'en sais rien, euh, tennis, rugby, euh, et qu'on sort selon la réussite, selon les possibilités. On verra pour étendre la chose. Encore une fois, je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude. Hein, personne n'a inventé les quiz, mais en faire un jeu, une récurrence, un truc cool sur Twitch, je pense qu'il y a une place à faire dessus. Pourquoi est-ce que je déménage sur Paris alors que j'ai passé des mois et des mois à dire que je voulais créer euh, sur Lyon et que ça me tenait à cœur Bah c'est vrai, <rire> et je l'ai fait. Euh, depuis trois ans que je suis rentré à Lyon, euh, j'ai toujours créé ici. Je me suis battu pour le faire. J'ai créé ma propre émission. J'ai investi de l'argent. J'ai pris le local. J'ai fait des tonnes de choses. Et là, nécessairement, viennent euh, les questions, qu'est-ce que tu vas faire du local Pourquoi est-ce que tu déménages Alors déjà, pourquoi est-ce que je déménage je Déménage pour la simple et bonne raison que, malgré tout, malgré mon envie de me battre, malgré mon envie de créer des choses en dehors de Paris, je suis toujours plus ou moins obligé de retourner à Paris à des moments ou à, de, euh, à un autre, que ce soit pour Zach en libre ou des fois popcorn ou des fois hors jeu ou des fois d'autres projets. Et en fait, c'est un rythme qui m'a pas fait chier pendant deux ans, mais qui ces derniers mois m'a de plus en plus un peu pris à la gorge. Parce qu'en fait, dites-vous que 30% de mon temps chaque semaine, je le passe à Paris. Alors déjà, pour être tout à fait honnête et sans aller vraiment dans la vie privée de ouf. Avec ma femme, Quand t'es pas à la 30% de la semaine, c'est un peu chiant. Tu vois ce que je veux dire Genre t'es là, tu dors à l'hôtel, tu dors pas chez toi. Quand tu rentres à Lyon, bah tu sais que dans quatre jours tu repars. Quand t'arrives à Paris, tu sais que dans deux jours tu rentres. Et en fait, ça fait vraiment un rythme qui est très très élevé. Et moi, j'aimerais bien inverser la charge, c'est-à-dire habiter à Paris, travailler, rentrer tous les soirs à la maison, puis de temps en temps, toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines, retourner à Lyon pour voir ma famille, pour voir un match de foot, pour voir mes potes, etc. Donc j'ai plutôt envie de travailler comme ça. Donc sincèrement, c'est juste pour aller au plus simple. Parce que j'avoue, là, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait cette année, tout le travail qu'on a fait aussi tout, tout ça, on s'est vraiment battu de zinzin, j'ai travaillé d'arrache pied, tout en sachant euh, personnellement que voilà j'ai pas le métier le plus difficile euh, ou des choses comme ça, même pas besoin de venir me le rappeler, c'est même pas me plaindre, mais à des moments je pense j'ai frisé le burn out, tu vois, j'étais vraiment pas loin entre euh, comme je vous dit stream perso, vidéo, émission, émission des fois qui ne sont pas sur ma chaîne, donc quand vous voyez que j'ai fait 1105 heures de stream en réalité j'ai fait plus, parce que quand je fais hors jeu, quand je fais popcorn, quand je fais des trucs comme ça, je suis pas sur ma chaîne, pourtant je suis en live, ça, tu vois un peu le délire. Donc voilà, et des fois c'est vrai que j'ai frisé le burn out, et en gros j'aimerais bien pouvoir travailler de manière plus efficace, d'accord, plus efficace, plus tranquille, en démultipliant pas les moment où je voyage et puis en, en me facilitant la vie ça va également pouvoir me faciliter le fait de faire des connexions. Alors vous l'avez compris cette année un des trucs que j'ai encore plus aimé faire que d'habitude c'est collaborer avec Joël et Joël et du coup avec Yass et d'autres mecs comme ça et en habitant à Paris bah, ce sera plus simple parce que les mecs seront à côté. Et donc quand je voudrais faire un stream avec Joël Joël vient en live ce soir euh, Joël vient on fait une vidéo Yass vient j'ai un petit, une petite idée on fait un truc et ainsi de suite en fait et ce sera beaucoup plus facile beaucoup plus cool donc euh, donc voilà pour Paris. Qu'est-ce que je vais faire de ce local c'est simple le bail du local termine dans six mois donc euh, dans six mois je termine le bail alors en fait Thomas lui il risque de resigner le bail je vais voir pour peut-être essayer de me garder un petit bureau et tout mais effectivement je ne produirai plus de grandes émissions de grandes choses et quant à ma team les gars que j'ai dédicacé juste avant bah il y a Alex par exemple qui finira son alternance cette année donc euh, lui il va prendre son envol il va travailler d'ailleurs euh, j'essaierai de l'aider peut-être s'il a besoin de trouver un truc mais je crois qu'il a déjà des bails mais en tout cas c'est le gars qui a monté une partie de vidéo qui a filmé la, partie de mes la plupart de mes vidéos qui m'a fait des tonnes de choses donc euh, grosse dédicace à Alex et ensuite il y a Hugo qui risque de me suivre à Paris. J'en ai certains qui peuvent encore travailler en ligne, bref c'est très euh, global, mais en, en général on va s'en sortir quoi. Et je bougerai du coup le 5 janvier et pour 2023, comme je vous ai dit, j'ai deux projets. Donc le premier projet là dont je vous ai parlé, c'est le Quiz Foot. J'en ai un autre qui concerne Zakar cette fois-ci. Et puis au global, franchement, et je vais parler français, juste me maintenir, ça me va. Je veux juste me maintenir à ce niveau, continuer à produire des vidéos, continuer à produire des émissions sympathiques que vous aimez bien. Moins régulières, plus événementielles, mais quand elles arrivent, c'est du lourd. Et puis euh, voilà, je veux pas plus. Vraiment, je vous dis, je veux pas plus. Cette année, il y a eu des moments, notamment bah, avec Karim Benzema ou autre, où j'ai été très, très très très mis en avant. Et euh, c'est une bonne chose, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère rester dans mon coin, être avec ma communauté, vous produire des petits trucs. Je veux pas trois fois plus de vues. Je veux pas trois fois plus d'argent. Je suis très content de ce que j'ai. Et si je me maintiens à ça, alhamdoulilah, j'en serais vraiment plus que ravi. Des fois, quand je vois ce que c'est la vie de streamer avec 8000 viewers ou des fois les mecs qui font 600 000 vues par vidéo, ne serait-ce que pour faire écho à la vidéo récente de Mastu, je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ça. Déjà, euh... <rire> gardez-moi comme ça. J'en serais l'homme le plus ravi. Donc voilà, c'est une longue vidéo. J'ai pu discuter un petit peu de, de, de mes Opinions, un petit peu vous parler de, de mon avis de plein de choses. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous avez les commentaires pour me dire comment vous avez vécu vous mon année 2022. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a peut-être moins plu? Je suis pas parfait. J'ai sans doute fait des erreurs. Il y a sans doute des choses qu'on peut faire mieux. J'ai même des fois peut-être eu des mauvaises réactions. Ça peut m'arriver. Je suis humain. C'est vrai que des fois en stream, je peux tilter et pas toujours avoir la réaction la plus intelligente. Auquel cas, vraiment, j'ai pas de fierté mal placée. Je le dis parce que voilà, c'est la fin... On en profite, c'est la fin d'année et tout. Si un jour je vous ai lésé de près ou de loin, bah franchement, je regarde la caméra dans les yeux et je vous livre mes excuses. Voilà. Je vous présente mes excuses. On n'est pas parfait. On est tous humains. On fait tous des merdes de temps en temps. Et si c'est le cas, bah voilà. Mes excuses. Et on espère continuer à essayer de se développer, de se développer dans la création de contenu, mais également se développer en tant qu'homme. Euh, développer en tant qu'homme et essayer d'être une bonne personne, une personne meilleure. Le plus important pour moi n'étant pas de ne pas faire des erreurs, c'est de les identifier et de ne pas les répéter. Donc voilà pour le côté philosophique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.